J'ai fait un constat, ben voilà, qu'est-ce que j'ai fait, ben à part de l'argent, rien. Mais est-ce que l'argent ça m'a rendu heureux Non. Le but c'est pas d'être riche, le but c'est de vivre. J'ai divisé mon salaire par trois, j'ai adapté aussi mes besoins, et j'ai surtout éliminé beaucoup de choses, tout le superflu que j'achète différemment, je bois plus de champagne, je bois du crément, voilà c'est des choses comme ça, je m'habille plus en bosse, je m'habille en Aberkombie, voilà c'est... On, on arrive toujours à trouver ça, quand, quand on veut, on y arrive.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 qui nous permettrait d'acheter de, des choses et pour nous déstresser de tout le stress qu'on cumule au, au travail. Nous avons choisi le, le, le, la sobriété, c'est-à-dire la sobriété comme facteur de, de bonheur, pourquoi Parce qu'elle est libératrice. Si je suis pris dans le toujours plus, je jamais satisfait, j'ai ça, mais il me faut ça, j'ai talbagnol, il me faut encore... Mais à quel moment est-ce que je vais être satisfait Je n'ai pas besoin... Euh de ce qu'on me fait croire que j'ai besoin. Ils se disent « Ah non, moi je vivrai jamais comme ça, j'ai besoin de ma douche, j'ai besoin de mes toilettes, j'ai besoin de mes... » Mais oui, mais on a tout ça, hein. c'est juste que ça existe en basse consommation, ça existe sans polluer, sans, sans créer une empreinte écologique irréversible. Tout est possible, les solutions elles sont là et encore meilleures. On n'a pas besoin de travailler pour pouvoir accéder à, à ce confort. Donc toutes les objections à ces voies-là, elles ne tiennent pas très longtemps. Quand on se rend compte que l'essentiel est dans ces choses euh, qui ne nécessitent aucun objet, aucun argent, euh, tout d'un coup on se rend compte que pourquoi on court Pourquoi on court Tu te sens équilibré ouais, d'un seul coup tu te sens bien, serein, calme et, et, euh, et prendre le temps de regarder une plante. Euh, et juste prendre le temps parce qu'en fait il euh, n'y a rien qui presse. Et là tu, tu, tu retrouves des sensations autres, c'est des choses que tu ressens quoi. Et, et dont on te prive, tu, tu te prives euh, avec le, le temps et l'évolution dans une vie plus artificielle. Quand on a moins de biens, on a plus d'ouverture et de sens. Ouvert sur tout, tout simplement les plaisirs tout simples de regarder à un coucher de soleil. De, de semer ses salades, de faire de la bonne nourriture. Euh, voilà, c'est une autre vie, c'est vraiment un plaisir. Ce n'est pas simplement la simplicité, tu vois, c'est le fait de vivre en harmonie avec tout ça. C'est regarder les ressources hein, et faire avec. Faire avec les ressources qu'on a là, un peu, chaque jour. Qu'est-ce qu'on a, nous On a le temps, on a de coude, on a un peu de gingembre, on a plein de trucs, on a des copains, euh, on a... Avec ça, mais on fait des trucs fantastiques. Quoi. La question est de savoir comment donner à des pulsions positives de l'être humain les outils, de façon à ce que ce positif puisse s'épanouir. On ne se rend pas compte de l'effet pollinisateur que l'on a simplement à titre personnel. C'est une spirale qui est totalement positive. Quoi. Plus on lâche des choses, plus on est riche intérieurement. Devant ce monde qui, qui va trop vite, de voir que certains marchent à un autre rythme mais sur des choses qui sont très, très basiques, très logiques, très, très calées, ça les rassure. Et beaucoup de gens viennent au moulin en disant ben, « ça fait du bien, on est rassuré pour l'avenir ». Et ça c'est la meilleure des récompenses. Ben Aujourd'hui je me sens euh, responsable et, euh, et actrice. Voilà. Je me sens puissante, <rire> tout simplement, donc euh, ça donne quand même beaucoup plus d'élan, beaucoup plus d'espace. Et, euh, et c'est cette, cette transformation-là, cette joie que j'ai pu trouver, que j'ai envie de partager. Quoi. En fait, ça m'a permis de découvrir que, que tout est possible.